Vous venez de reprendre ou de créer une entreprise de diagnostic immobilier. Vous êtes un ancien diagnostiqueur ou en reconversion professionnelle et le monde du diagnostic vous paraît extrêmement fou. Cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Sylvain Pouly, je suis le dirigeant de la société DiagHunter. Mes 20 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic immobilier me permettent aujourd'hui d'accompagner tous les entrepreneurs qui souhaitent investir dans ce domaine ou tout simplement relancer leur activité tant sur le plan commercial et financier que sur le plan technique. Je vous épaule pas à pas pour comprendre les fondamentaux et les enjeux de ce métier, comprendre les nouveaux marchés et la façon d'y accéder. La société Diagunter est la seule société en France aujourd'hui à apporter son soutien direct aux créateurs ou repreneurs d'entreprises de diagnostic immobilier. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien sous la vidéo et rejoignez-nous pour devenir vous aussi un Diagunter.